Bonjour tout le monde C'est Sébastien Bonne année Apeimashite omedetou gozaimasu Ce fut un grand plaisir de travailler avec vous en 2019 et j'ai hâte de continuer en 2020 avec le sourire Je vous souhaite une excellente année 2020 avec beaucoup de bonheur, de passion et de curiosité. Bonne année et bonne santé